Assalamu alaikum wa wa Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers fans de Je TV sur YouTube avec vous Monsieur Sainte Alors on va voir aujourd'hui une activité de langue française, apprentissage de la langue française dans 5 minutes. من دقائق سوف تتمكنون من تابعونا réécrire les phrases en supprimant les constitutions facultatives des groupes nominaux réécrire, il y les phrases en supprimant les constituants madame Kouwine, des groupes nominaux alors le m'en ai dit maintenant, il y a deux types de groupes nominaux deux types de constitutions euh, des groupes nominaux il s'agit de concession facultatives et obligatoire. Facultatif, il y a deux, il y a trois types. Il y a l'adjectif qualificatif, il y a aussi complément du nom, il y a aussi proposition subordonnée relative qui commence par qui ou que ou idon. Alors, euh, allons-y. On va lire tout d'abord euh, les exemples. Les trois trottoirs de la rue est dangereux. Les trois trottoirs de la rue est dangereux. Cette vieille table usée sans la cire. Les mauvais résultats de l'équipe ennuient l'entraîneur. Les trois trottoirs de la rue est dangereux. Cette vieille table usée sont la cire. Les mauvais résultats de l'équipe ennuient l'entraîneur. Voilà donc la réponse. On dit le trottoir est dangereux. J'ai déjà supprimé par exemple ici, trottoir, par exemple étroit. 3 puisque c'est un exécutif, qualificatif, épithète alors je les supprime avec euh, de la rue de la rue c'est un complément du nom et le, ici c'est facultatif les deux sont facultatifs sont deux constitutions facultatif du groupe nominal le groupe nominal ici c'est le trottoir le trottoir Déterminons plus nom. cette vieille table usée sans la cire alors je vois ici deux adjectifs euh, qualificatifs épithètes, vieilles et IG. Le, le premier se place avant et le deuxième se place après. On dit cette table sans laisser. C'est le même exemple ici. Les mauvais résultats de l'équipe, de l'équipe, de l'équipe. C'est un complément du nom. Ennuie l'entraîneur. Le, alors, je supprime E3 de la rue, puisque le premier, c'est un adjectif qualificatif épithète, et le deuxième, c'est un complément du nom. Je me contente tout simplement de dire « le trottoir est dangereux ».« Le trottoir est dangereux ».« Cette vieille table usée sans la cire, on dit « cette table sans la cire ». J'évite l'adjectif qualificatif, les deux, soit avant, soit après. » Les mauvais résultats de l'équipe lui l'entraîneur. On dit les résultats ennuient l'entraîneur. Alors, je regarde tout simplement un groupe nominal sans constitution facultative. Uniquement euh, les concessions obligatoires. Ça veut dire déterminant plus le trottoir, cette, cette table, les résultats. Voilà. Voilà, cinq minutes sont coulées. Vous avez bien suivi. Merci beaucoup pour votre assistance et votre présence. Attention. Ah, on se verra pour la prochaine vidéo. Salut. Au revoir.